Bonjour à tous, nous représentons AgriEmploi69 qui a été créé en 2013. AgriEmploi69 est un groupement d'employeurs qui a pour but de répondre aux besoins des exploitants agricoles sur le département du Rhône. Aujourd'hui, nous recrutons des salariés pour les mettre à disposition chez les exploitants agricoles. Nous intervenons sur tous les secteurs du domaine agricole, que ce soit le maraîchage, l'arboriculture, l'élevage ou encore le domaine viticole. À la saison estivale 2021, Agri-Emploi 69 recrute des saisonniers sur l'ensemble du département du Rhône dans toutes les filières agricoles, principalement l'arboriculture et le maraîchage. Donc pour de la récolte de fruits et de légumes saisonniers, la préparation de commandes et le conditionnement et parfois même pour de la vente sur les marchés. On recrute également dans le secteur de la viticulture pour les travaux en verre à partir du mois de mai 2021 et également pour les vendanges sur euh, août-septembre selon les dates des vendanges de cette année. Pour répondre à ces offres, nous recherchons des personnes ayant déjà travaillé dans le milieu agricole ou bien des personnes motivées et souhaitant s'investir dans ce milieu. Nous recherchons des personnes de préférence véhiculées pour pouvoir se déplacer sur le département du Rhône et accéder aux exploitations agricoles. Au niveau de la rémunération, ces offres sont rémunérées au SMIC pour postuler, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site info-jeunesse.fr et n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Merci pour votre écoute et à bientôt.